Bonjour, alors je vous corrige aujourd'hui le classique 4PW47 qui était sur la modélisation des transformations chimiques. Alors il y avait 10 slides mais 9 exercices. Le dixième c'était juste la, la classification périodique des éléments. Alors c'est parti. Euh, slide numéro 1, il fallait ajuster une équation de réaction à partir du dessin des molécules. Donc il fallait déjà reconnaître les différentes molécules qu'on peut avoir sur ce dessin. Alors il y en a euh, voilà, des très faciles comme la molécule de dioxygène, la molécule de CO2, hein, le dioxyde de carbone. Ici on reconnaît notre molécule d'eau, H2O, avec notre euh, hydrogène et les deux petits h, euh, les, euh, notre, euh, nos deux hydrogènes et l'oxygène au milieu. Et euh, on avait complètement à gauche un carbone en noir et quatre petits hydrogènes. C'est une molécule de méthane, okay. CH4 qu'on a vu abondamment en cours. Donc là, on a euh, comment s'appellent les espèces chimiques à gauche de la flèche Méthane, dioxygène, dioxyde de carbone et eau, tout simplement. Un hein, EAU, euh, e euh, l'eau, euh, l'élément h 2 o Comment s'appellent les espèces chimiques à droite de la flèche ben Voilà, je vous ai donné les quatre. Hein. Donc ici à gauche, c'était les produits, les réactifs, pardon. Et à droite, on avait les produits. Okay. donne le bilan de la réaction toute toutes lettres, ça serait de remplacer en fait chacun de ces éléments par le nom en toutes lettres, donc méthane, M-E-T-H-A-N-E, -E. hein, méthane, plus dioxygène, vous trompez pas sur les I et les Y, donne dioxyde de carbone, oxyde de carbone, plus O, okay. avec les flèches, c'est ça qu'on vous demandait pour la première question. Euh, donner le bilan de la réaction en toutes lettres. C'était ça. Remplace le nom des molécules par leur formules chimiques. Alors, les formules chimiques, il suffit de remplacer, euh, de compter en fait le nombre d'atomes pour chaque élément et vous savez d'utiliser les indices quand il y en a plusieurs euh, du même atome. Par exemple, notre carbone ici, il est tout seul. Donc, on va mettre juste un C. Alors que les petits hydrogènes qu'on a 1, 2, 3 et 4. On va indiquer qu'il y en a 4, non pas en marquant 4 fois H. Hein, ça ferait des molécules illisibles. Donc on va laisser un seul H et on va mettre l'indice petit 4 pour dire 4 hydrogènes. Okay. Euh, et voilà, de la même façon, l'oxygène, il y en a 2. Le dioxyde de carbone, on a 1 carbone et 2 oxygènes. Et H2O, on aurait 1 et en général on met le H plutôt devant, bon, je le mets en noir parce qu'en blanc forcément on ne verra rien, H2O pour la molécule d'hydrogène. Okay. Euh, Est-ce qu'elle est équilibrée Alors souvenez-vous, pour qu'une réaction soit équilibrée, il faut qu'au niveau de nos produits et de nos réactifs, on ait bien la conservation de la matière. Okay. Alors si on, regarde, euh, si on regarde un petit peu euh, quelle quantité de matière on a au début et on a à la fin. On va regarder élément par élément. Hein. Vous regardez par exemple le carbone. Okay on a, Je vais juste tracer un trait ici. Je sépare bien nos réactifs à gauche et nos produits à droite. Okay donc Les réactifs, c'est ce qu'on a avant réaction. Les produits, c'est ce qu'on a après. Il faut qu'on ait la même quantité de matière. Est-ce que concernant le carbone, on a le même nombre d'atomes de carbone au Niveau des réactifs et au niveau des produits, ben, il y en a un seul ici, un seul ici, donc on a bien la même chose. On a une conservation pour le carbone. Est-ce qu'on a la même chose pour euh, l'hydrogène Nos quatre petites boules blanches, 1, 2, 3, 4 ici, et on n'en a que deux là. Donc là, déjà, on a un problème ici, c'est pas équilibré. Et si on regarde au niveau de l'oxygène, là, on en a deux à gauche et à droite, on en a trois. 1, 2, 3. Donc pareil, on n'est pas équilibré non plus pour l'oxygène. Okay donc cette réaction a besoin d'être équilibrée. Cette réaction est-elle équilibrée Non. Recopie la réaction décidée et ajoute les molécules manquantes afin d'ajuster cette réaction. Alors, si vous reprenez la capsule que je vous ai faite, qui porte précisément sur la combustion du méthane, c'est exactement ce que j'ai fait avec les modèles. Euh, C'est-à-dire, j'ai non pas dessiné, mais j'ai fabriqué les molécules qui permettaient d'équilibrer cette réaction. Okay en l'occurrence il ne faut rien changer en termes de nombre de, de molécules de méthane et de CO2 parce qu'on a bien un équilibre au niveau du carbone. Alors, on pourrait, on pourrait ajouter, euh, si on ajoutait un méthane ici, il faudrait rajouter un oxygène. On a vu que les coefficients, il fallait respecter la proportionnalité, mais si on en met deux fois plus, trois fois plus, dix fois plus, c'est toujours proportionnel. L'idée, c'est de rester plutôt sur des petits chiffres, hein, le minimum des chiffres entiers. Éventuellement, on a vu qu'on pouvait utiliser des fractions avec les demi pour l'oxygène. Alors, un carbone, c'est bon. On a quatre hydrogènes ici. Un, deux, trois, quatre. Et là, il n'y en a que deux. Hein? Souvenez-vous, on va... Je reviens une petite seconde en arrière. Le boss, celui qui va nous déterminer un peu les coefficients au départ, c'est le méthane. Parce que l'oxygène va nous permettre de, quelque part, recombiner tous les différents atomes de notre combustible. Hein? Le comburant va s'emparer des différents atomes du combustible pour former nos différents produits. Okay, donc l'oxygène va, va aller s'associer avec le carbone pour former notre, dioxygène, notre dioxyde de carbone et l'oxygène va s'associer avec les atomes d'hydrogène pour aller former H2O. Donc pour nos quatre atomes d'hydrogène, si on n'en a que deux ici, il va falloir dessiner une deuxième molécule d'oxygène pour avoir nos quatre, nos, quatre petits, nos quatre petits atomes d'hydrogène. Là, on a bien 1 2 3 et 4 atomes d'hydrogène comme on avait au départ. Donc, on n'a pas touché au carbone et on a récupéré les hydrogènes qui nous manquaient. Euh, par contre, à ce stade-là, le problème, ça va être peut-être les oxygènes. Voyons voir. On en a deux à gauche et 1 2 3 4 à droite. Okay on en a deux fois plus à droite qu'à gauche. et eh bien, il va suffire... Ça, en fait, ça veut tout simplement dire que pour que cette combustion fonctionne de façon optimale, fonctionne tel que, tel que décrit ici, c'est-à-dire qu'elle fabrique du dioxyde de carbone et de l'eau, il va nous falloir, 1, 2, 3, 4, deux fois plus d'oxygène que ce qu'on avait là. Donc il va falloir dessiner une deuxième molécule d'oxygène. Oula, je me suis un petit peu emballé sur la taille du crayon. Clac, clac, allez une deuxième molécule d'oxygène pour équilibrer notre réaction. À ce stade-là, cette fois-ci, on a bien 1, 2, 3, 4 molécules d'oxygène. 1, 2, 3, 4 molécules d'oxygène ici. Tout est équilibré. Okay L'intérêt de finir par l'oxygène, c'est que quand vous ajustez l'oxygène, vous ne touchez ni au carbone ni à l'hydrogène. Donc au début, vous occupez du carbone et de l'hydrogène dans l'ordre que vous voulez. Okay, en fonction de ce que vous avez au départ. Vous ajustez ce qu'il faut ici et ce qu'il faut ici. Et ensuite, vous regardez quel oxygène il a fallu pour fabriquer tout ça, et vous ajustez votre coefficient de ce côté-là. Euh, voilà, donc recopie la réaction et ajoute les molécules manquantes. Donne l'équation de la réaction équilibrée. Pour donner l'équation de la réaction équilibrée, plutôt que dessiner des molécules supplémentaires comme on avait fait là, il suffisait d'ajouter des coefficients c'est-à-dire qu'on a vu, vu qu'il fallait doubler les oxygènes et il fallait doubler, euh, doubler les molécules d'eau et doubler les oxygènes. Et si on réécrit ça comme une équation, CH4 plus 2O2 nous donnerait notre dioxygène plus les deux molécules d'H2O. Okay on a bien nos coefficients stoichiométriques ici qui nous permettent d'équilibrer la réaction. On enchaîne sur le slide numéro 2. Justement, il y a 4 quatre, euh, quatre équations de réaction à équilibrer. On peut remarquer que ces équations, bah, on a ici euh, différentes molécules qu'on combine avec de l'oxygène pour donner du CO2 et du H2O. On est encore sur des combustions. Okay on fait brûler, bah, la première c'est du méthane, je ne reviens pas dessus, c'est celle qu'on vient de faire à l'exercice précédent. Donc, Vous connaissez déjà les réponses. Euh, s'il n'y euh, a pas besoin de mettre un coefficient, sur classique il suffit de mettre un 1 hein, vous mettez juste un 1 dans la, dans la case correspondante, mais quand vous écrivez les réactions sur votre DS par exemple, les, le 1 vous ne le mettez pas ok, de la même, façon, pour, de la même euh, façon que pour CO2 vous ne mettez pas C1O2 hein, vous mettez juste CO2 euh, bah, s'il y a 1 CO2, vous ne mettez pas 1 CO2, vous mettez juste CO2 tout court ok, vous n'utilisez les coefficients que lorsque c'est différent de 1 Ok, alors pour le petit b, et ben vous allez compter vos carbones et vos hydrogènes. Hein, comme je vous ai dit, vous, le, le boss un peu ça va être le combustible hein, qui va nous dire, ok, moi j'ai 7 carbones, j'ai hydro, euh, 16 hydrogènes, donc qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec ça ben Avec mes 7 carbones, chaque carbone va pouvoir fabriquer un atome de CO2. Donc j'aurai 7 atomes de CO2. Chaque hydrogène, ok. Euh, ne permet de fabriquer qu'une demi-molécule d'eau. Hein. Donc, il faut deux hydrogènes à chaque fois pour une molécule d'eau. Si vous avez 16 hydrogènes, vous allez pouvoir fabriquer 8 molécules d'eau. Okay Donc, on en aura 7 ici, 8 ici, et du coup, la question euh, qui vient ensuite, c'est combien de molécules d'oxygène euh, sont nécessaires pour réussir à fabriquer ça ben, il, faut, il faut compter combien on en a. Ici, vous avez un 7 devant, mais attention, deux molécules d'oxygène pour chaque molécules de dioxyde de carbone, donc il nous en faut 14, et ici une molécule d'oxygène pour chaque molécule d'eau, donc 8, 14 et 8, ça veut, ça veut dire qu'il nous faut 22 molécules, euh, molécules d'oxygène. Mais comme les molécules d'oxygène viennent par euh, paquet de 2 entre guillemets, euh, pour avoir les 22 molécules, vous prenez 11 paquets. Hein. Et euh, donc 11 molécules vous donneront vos 22 atomes nécessaires. Donc le coefficient euh, qu'il fallait avoir ici, c'était 11 molécules de dioxygène. Okay La suivante, même principe, mais il y a un petit piège, donc soyez attentifs. 6 carbone 12 hydrogènes, et attention, on a déjà 6 oxygènes de dispo dès le départ. Donc c'est autant d'oxygène qu'il n'y aura pas besoin d'aller chercher dans l'oxygène de l'air euh, lors de cette combustion. Les 6 carbones vont nous donner 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 CO2, donc c'est un 6 qu'il faut ici. Les 12 hydrogènes vont nous donner 6 molécules de H2O, puisqu'on a vu que chaque molécule de H2O nécessite 2 hydrogènes. Donc si vous en avez 12, vous pouvez faire 6 molécules d'hydrogène. Okay donc si vous avez 6 molécules de CO2 et 6 molécules de H2O, au final... Ça fera 6 molécules de CO2. Ici, ça vous, fait, ça vous nécessite 12 oxygènes, puisqu'il en faut 2 par molécule. Et 6 molécules de H2O, ça en nécessite 6 autres ici. Donc 12 ici, et 6 ici, ça nous en fera 18 au total. Okay J'écris volontairement pas tous les chiffres, parce qu'il ne s'agit pas que vous alliez juste recopier une fois que j'ai tout rempli sur, le, sur, ces, sur ce slide. Je veux que vous soyez attentifs aux explications. Euh, donc, on a dit 12 d'un côté, 6 de l'autre, ça nous fait 18 oxygènes au total. Euh, 18 oxygènes, pardon. 18 oxygènes euh, au total pour fabriquer tout ça. OK. Donc, 18, euh, si vous allez un peu trop vite, vous allez dire, OK, ils viennent par paquet de 2, il me faut 9 paquets, c'est bon. Pas tout à fait, parce qu'on en avait déjà 6 de disponibles. Okay. Donc, sur les 18, on en avait déjà 6, il nous en manque 12. Okay. Et là, vous pouvez dire, OK, 12... 12 atomes d'oxygène nécessaires, combien de molécules, combien de paquets de 2? Eh bien, il m'en faut juste 6. Okay Donc 6 oxygènes ici nous ferait bien au total hein, 12 plus 6, 18 oxygènes, c'est les 18 atomes d'oxygène dont on a besoin. Voilà pour équilibrer ces équations de réaction. Je passe au slide suivant, le slide numéro 3. À chaque modèle sa formule. À partir des dessins, retrouvez les formules. Alors à gauche vous avez les noms, alors ça c'est noms. Il y en a, vous ne pouvez pas les deviner. Hein. L'acide formique, par exemple, ne vous donne pas du tout le nom de... Elle vous donne pas du tout le... la formule formique comme fourmi, en fait, parce que c'est un acide que peuvent euh, que synthétisent les, les fourmis. Okay si vous avez... si vous amusez à mettre votre main dans une fourmilière, euh, ça fait un petit peu mal, ça dépend, de... ça dépend des fourmis. Euh, et que vous les laissez un peu vous attaquer parce que vous allez les agresser, donc elles vont se défendre, justement... Euh... Euh, vous mordant et, et elles vont mettre de, de l'acide formique. Et après, vous sentez votre main, vous allez sentir une, une odeur un peu euh, particul, euh, particulière. Euh, c'est cette, euh, cette odeur-là, c'est cet acide-là. Vous pouvez vous amuser euh, quand vous trouverez une, euh, une fourmilière à en randonnée cet été. Alors, l'acide formique, euh, là, il va falloir regarder tout simplement le dessin, voir ce qu'on a là-dessus. Ben, les carbones, on en a un. Les oxygènes, on en a deux. Okay. Alors, il euh, y a une question d'ordre des, des molécules. En général, on met plutôt par ordre alphabétique, mais on a tendance à mettre les oxygènes, et à, mettre les oxygènes à la fin. Euh, donc, C, H, O sur vos formules. Vous verrez parfois euh, les molécules qui ne sont pas toutes placées exactement dans le ensemble. Par exemple, CH3COOH, c'est une molécule que vous pouvez voir. C'est la même chose dans l'absolu que dire C2H4O2, mais ça correspond un peu plus à la façon dont cette molécule est organisée, mais ça c'est des choses qu'on verra un peu plus tard, okay, pas cette année. Euh, mais voilà, si vous, voyez, euh, si vous voyez ce genre de formule, soyez pas étonnés, ça correspond, ça correspond à ça. Ok, donc on va juste compter ici euh, pour nos carbones, nos hydrogènes et nos oxygènes, combien j'en ai. Un carbone, j'ai pas besoin... Euh, alors, que... alors on a dit C, H et O. Un carbone, je n'ai pas besoin de mettre un 1 ici. Okay S'il n'y en a qu'un seul, vous laissez juste la lettre. L'oxygène, je vais en avoir deux, donc vous pourrez mettre un 2 ici. Et nos deux hydrogènes, pareil, vous allez pouvoir mettre un petit 2, un indice 2 à côté. Même chose pour la molécule suivante. Ici, on a un carbone, hein, donc vous allez juste avoir du C et du H. Le carbone, il y en a un seul, donc vous irez, euh, il y en a deux, pardon, vous irez mettre un petit 2 ici. Et les H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 hydrogènes, vous mettrez un petit 6 à côté. Voilà, même principe. Pour l'acide acétique, euh, voilà notre fameux CH3-COH, dont je vous parlais juste avant, euh, vous comprenez un petit peu mieux, c'est pour ça que je vous ai mis le modèle éclaté euh, là-dessus. CH3, ça correspond à cette partie-là. On a un C et trois hydrogènes. Et COOH, c'est pour dire on a un C qui est tout seul ici, avec un O, et de l'autre côté, un O et un H ensemble. Hein, c'est l'explication du CH3-COH que je vous ai écrit tout à l'heure. Mais, Là, ce qu'on vous demande ici, c'est d'écrire tout simplement les carbones, j'en ai deux, les, les hydrogènes, je vais en avoir un, deux, trois, quatre. Okay. Et ensuite, j'ai mes deux oxygènes, vous pouvez tout simplement me l'écrire comme ça. Okay. Et le dernier, c'est la même chose, je ne vous le corrige même pas, si vous avez compris les précédents, il euh, n'y a pas de souci pour celui-là. Je passe au slide numéro 4. Alors, attention sur le slide numéro 4. On est ici sur une réaction qui n'est pas une combustion. Hein, c'est un petit peu différent. Si vous regardez, on va bien avoir un ajout, euh, ajout d'oxygène à notre fer. Hein, on prend du fer, on ajoute de l'oxygène. Qu'est-ce qu'on va obtenir On va obtenir, on va obtenir euh, du Fe2O3, c'est de la rouille tout simplement. Hein, c'est ce qui transforme euh, l'acier, euh, qui, euh, qui le transforme en cette, euh, ce, cette matière de couleur euh, rouge un peu plus friable. Euh, mais on voit qu'on ne produit pas de CO2, on ne produit pas de H2O, on n'est pas sur une réaction de combustion. Okay C'est une réaction de corrosion, okay la corrosion du fer euh, qui transforme le fer en rouille. Alors, euh, au contact du dioxygène et en présence d'eau, attention, la présence de l'eau euh, est nécessaire, mais on voit bien qu'elle n'intervient pas dans cette molécule. Et c'était justement la première réaction. Explique pourquoi l'eau n'est ni un réactif, ni un produit dans cette transformation ben, C'est pas un réactif parce qu'elle n'apparaît pas dans les réactifs. C'est pas un produit parce qu'elle n'apparaît pas dans les produits. Okay elle a besoin d'être là pour certains mécanismes euh, lors de cette réaction chimique, mais elle n'intervient pas dans le bilan de notre réaction. Okay dans l'équation bilan, elle est ni dans les réactifs ni dans les produits. Okay Compte le nombre d'atomes de fer dans les réactifs de l'équation. Ben, ici. Dans l'équation telle qu'elle est équilibrée, ici, on a 4 atomes de fer. Okay Compte le nombre d'atomes de fer dans les produits de l'équation. Si on regarde cette fois-ci les produits, on a dans chaque molécule de rouille deux euh, molécules de fer, mais euh, l'équation, alors j'avais un petit peu écrit par-dessus, mais on a un 2 devant. Donc 2 fois 2, on va avoir 4 atomes de fer au final. Donc on a bien un équilibre euh, du nombre d'atomes de fer à droite et à gauche de notre réaction. Euh, voilà. Compte le nombre d'atomes de fer dans les produits, on l'a fait, puis fait de même pour les atomes d'oxygène. Alors, les atomes d'oxygène, euh, on en a combien à gauche À gauche, on en a 4 fois 2 égale 8. Okay 4 molécules de dioxygène, c'est-à-dire 4 paquets de 2, ça nous fait bien 8 atomes d'oxygène. Et à droite, par contre, attention, on avait 2 molécules de rouille, mais 3 atomes, c'est un petit peu, on ne voit pas très très bien, on voit mieux, c'est un exercice du livre, hein, on le voit mieux dans le livre. 3 euh, atomes d'oxygène pour chaque atome de rouille, ce qui veut dire au final 6 molécules d'oxygène, 6 euh, atomes d'oxygène pardon, six atomes d'oxygène ici, alors qu'il y en a 8 ici, on n'est pas équilibré pour l'oxygène. Okay Donc la question, c'était indique à l'aide des réponses précédentes, si l'équation est équilibrée, non, l'équation n'est pas équilibrée, on a un déséquilibre au niveau de l'oxygène, c'est bon pour le faire, pas pour l'oxygène. Propose une correction de l'équation. Comment corriger ça ben, On a vu qu'on avait besoin en fait, de 6 oxygènes pour oxyder nos 4 fers. Et ici, on en a proposé 8, 8 okay atomes. On en a juste 2 de trop, il suffit d'enlever un paquet de 2, c'est-à-dire de remplacer ce 4 par un 3 pour avoir une réaction qui sera équilibrée. 4 okay atomes de fer donnera, on retrouve bien nos 4 atomes de fer 3 molécules de dioxygène. Ça fera 6 atomes. C'est la même chose que 2 molécules de fer où on a 2 fois 3 égale 6. 3 okay fois 2, 2 fois 3. On a toujours 6 atomes d'oxygène. Notre réaction sera équilibrée. Euh, voilà pour cet exercice. Slide numéro 5. Combustion du gaz naturel. On revient sur une combustion. Je vous rappelle encore, combustion, vous avez un combustible, en l'occurrence du gaz naturel, un comburant, c'est toujours le dioxygène, qui va donner du dioxyde de carbone si la combustion est complète. On a vu que ça pouvait être aussi du monoxyde de carbone, voire du carbone pur. Et toujours de l'eau, okay qui permet de récupérer les atomes d'hydrogène que vous aviez dans, dans votre combustible de départ. Euh, donc là, on a du CO2, hein, on est sur une combustion complète. Euh, donc le méthane est le composé principal du gaz naturel. Le méthane, c'est notre fameux CH4. Euh, du gaz naturel délivré dans les habitations, hein, si vous êtes chauffé au gaz euh, ou si vous avez une gazinière dans la cuisine. Euh, la réaction de combustion du méthane avec le dioxygène, produit du CO2 et de l'eau propose une équation de réaction. On propose une équation de réaction pour modéliser cette, euh, cette transformation chimique. Donc là, vous avez la réaction avec, on voit ici, un coefficient, euh, hein, on appelle ça les coefficient stoichiométrique, mais qui permet d'équilibrer peut-être le nombre d'atomes pour avoir une conservation de la matière. On vous demande de compter le nombre d'atomes, d'oxygène, d'hydrogène et de carbone, hein, les, tro les trois euh, différents éléments qu'on peut avoir du côté gauche et du côté droit, dire si c'est équilibré et éventuellement corriger. Bon, on l'a déjà fait deux fois dans ces slides, sur le premier et sur le deuxième. On a un carbone de chaque côté, c'est bon. On a quatre hydrogènes ici, quatre hydrogènes ici, c'est bon. Et les oxygènes, on en a 2 ici, plus 2 fois 1, 2, ça fait 4 au total. On a un problème ici, parce que là, il n'y en a que 2, et ici, on en avait 4. Donc, il suffit de doubler les oxygènes de ce côté-là, et ça sera bon. On l'a déjà fait, euh, comme je vous ai dit, sur les deux premiers slides. Okay euh, voilà. Slide suivant. Numéro 6. L'alcool à brûler. L'alcool à brûler, c'est de l'éthanol dont la formule est C2H6O. OK donc on a un oxygène dans cette euh, molécule. La combustion, donc combustion, on va rajouter de l'oxygène, ça va fabriquer du CO2 et du H2O. La combustion euh, de l'éthanol dans l'air euh, consomme l'éthanol et du dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Écrit et équilibre l'équation de réaction de la combustion de l'éthanol. Donc vous avez tous les éléments, vous avez les deux réactifs et les deux produits. Il va falloir donc écrire notre éthanol C2H6O, C2H6O, plus y ajouter notre dioxygène. Je rajoute toujours un espace devant, parce que potentiellement je risque d'avoir à mettre un chiffre pour équilibrer ma réaction. Une petite flèche, alors dans Classkick vous utilisez un tiret et le signe supérieur, le tiret du moins et le signe supérieur pour me faire la flèche. Euh, et ça nous donne du CO2, je ne marque pas CO2 juste à côté je laisse un peu de place euh, pareil pour un éventuel coefficient stoichiométrique et même chose pour euh, l'eau, H2O et on va compter, bah vous allez compter vos carbones j'ai deux carbones ici, si j'ai deux carbones ici il va me falloir deux CO2 de ce côté là il me faudra deux CO2 ici si j'ai six hydrogènes euh, de ce côté là je vais pouvoir fabriquer trois molécules d'eau Okay. Et si j'ai euh, fabriqué tout ça, quelle quantité d'oxygène a, euh, a été nécessaire pour fabriquer tout ça 2 bah, fois 2, 4 oxygènes ici, 3 fois 1, 3, 4 plus 3, on va avoir 7 oxygènes. Alors attention, 7 euh, oxygènes nécessaire, mais au départ, n'oubliez pas qu'on avait déjà un premier oxygène. Donc en fait, il nous en faut 6 de plus par rapport à la molécule de départ. 6 de plus, sachant qu'ils viennent par paquet de 2, hein, par molécule de 2, il nous faudra en rajouter 3 pour compléter cette équation. Voilà pour ce slide. Slide numéro 7. Combustion du sucre. Ok, Le sucre. À l'intérieur des muscles, le glucose, si compte, réagit avec le dioxygène fourni par les globules rouges. La réaction qui a lieu libère de l'énergie et il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Euh, alors, j'avais rayé la première question, donner la composition de la molécule de, glyco, de glucose, mais si on voulait la faire, euh, il suffit de compter, euh, de compter tout ce bazar. La composition de la molécule de glucose. Donc, elle est composée de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. C'est juste que... Euh, c'était pas forcément très très clair, est-ce qu'il faut décrire? Euh, voilà, donc là, ce qui c'était pas euh, super commode, donc j'ai laissé juste la, la formule. Ok, la composition, bah, elle est composée de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Quelle est sa formule? Bah, on a dit carbone, oxygène, hydrogène. Après, euh, on, je vais respecter l'ordre que je vous ai donné. Ok, par ordre alphabétique, carbone, hydrogène, oxygène. Mais il suffit de compter. Hein, les carbones, j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 carbones. Les hydrogènes, alors les hydrogènes, il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils sont arrangés pour que ça soit tout visible. Donc 12 hydrogènes, euh, le coefficient est ici. Et les oxygènes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oxygènes. C6H12O6, H12, c'était la formule de notre molécule de glucose. Euh, le fructose, pour info, a exactement la même molécule, mais la molécule est organisée différemment. Euh, le fructose, c'est le sucre que vous avez trouvé naturellement dans les fruits. Euh, Écris le bilan de la réaction, sans formule juste avec les noms. Quand on dit sans formule juste avec les noms, c'est utiliser des choses comme glucose plus dioxygène va donner dioxyde de carbone plus eau. Ok euh, voilà, ensuite, écrit, écrit l'équation de la réaction. Ben là, vous allez reprendre notre première euh, formule, c'est 6H12O6. Okay vous allez ajouter du dioxygène, vous laissez un petit espace devant pour équilibrer, une petite flèche pour indiquer qu'on va maintenant marquer les produits de la réaction. Et on sait qu'on va donner, c'est une combustion, on va donner du CO2 plus du h 2 o euh, voilà, avec je garde une place à chaque fois pour mes coefficients, et vous allez de la même façon équilibrer. J'ai 6 carbones ici, donc je vais pouvoir fabriquer 6 molécules de CO2, vous avez un 6 ici. J'ai 12 hydrogènes ici, il m'en faut 2 pour chaque molécule de H2O, donc ça fera 6 molécules de H2O, ok Donc, 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules de H2O. Nos 6 molécules de dioxyde de carbone, vont nécessiter 6 fois 2, 12 atomes d'oxygène. 12 eaux. Et ici, 6 molécules d'eau vont nécessiter 6 molécules d'oxygène. 12 et 6, ça nous fait du 18 molécules. 18 molécules, mais attention, vous en avez déjà 6 au départ. Okay On veut avoir la même chose du côté droit, les produits, la même chose du côté gauche. Il vous en faut 18 ici. Vous en avez déjà 6 de ce côté-là, ça veut dire qu'il faut en rajouter 12 ici. Comment en rajouter 12 avec des paquets de 2 hein et bien, Il faut prendre 6 paquets. 6 molécules de dioxygène, nous mettrons 12 atomes supplémentaires d'oxygène. Il y aura 12 atomes ici et 6 atomes ici. On aura bien nos 18, nos 18 atomes d'oxygène nécessaires pour former 6 CO2 et 6 molécules de H2O. Voilà pour le slide numéro 7. On passe sur le 8. Alors, réaction entre l'acide chlorhydrique et de la craie. Alors, attention, on n'est pas sur une combustion cette fois-ci encore. L'acide chlorhydrique et la craie. Alors là, on ne connaît pas les formules de ces choses-là, mais on va vous donner tout ça. La craie est une roche calcaire composée de carbonate de calcium, CaCO3. Okay Ca, alors attention, CaCO3, on a ici un élément, l'élément calcium, qui, euh, le, le C était déjà pris par l'atome de carbone, euh, donc, dans la classification périodique des éléments, classification périodique des éléments que je vous ai mis en slide, euh, en, slide euh, en dernier slide, là, je vous ai mis juste les 20 premiers éléments, okay Mais on voit que le, le carbone, euh, le carbone était déjà, euh, avait déjà pris la lettre C. Donc, pour le calcium, ils ont rajouté une minuscule, et vous voyez qu'il y a pas mal de molécules pour lesquelles, effectivement, Dès le départ, hein, l'hydrogène, c'était euh, H. Et du coup, pour l'hélium, qui commençait aussi pour un H, ils ont rajouté un petit E. Donc, majuscule, minuscule, très important euh, quand, vous vos, euh, quand vous écrivez vos éléments, ok Pour ne pas se tromper. Euh, donc, un C majuscule et une minuscule juste derrière pour le, la deuxième lettre. Donc, calcium, grand C, petit A, ok euh, c'est parti euh, un, euh, le, le, voilà Ok. Euh, donc lorsqu'on verse de l'acide chlorhydrique HCl donc ça, ça va être notre deuxième élément HCl acide chlorhydrique, donc on a deux l'hydrogène et Cl, même chose, c'est un grand C et ça c'est un petit L je vais vous le faire en cursif pour qu'on le voit mieux, c'est pas du tout un I euh, grand C petit L, c'est le chlore Okay. Le chlore qu'on représente en général avec une boule verte dans les modèles moléculaires. Donc, un atome d'hydrogène, un atome de chlore, ça forme notre acide chlorhydrique. Okay. Euh, Lorsqu'on verse de l'acide chlorhydrique sur le carbonate de calcium, il va se, for il va se former un, de l'eau, H2O, un gaz, qu'on ne connaît pas pour l'instant, et un sel qu'on appelle chlorure de calcium, CaCl2. Okay. Donc attention, on a ici du carbonate de calcium et de l'acide chlorhydrique au départ. Ce sont nos réactifs. Ensuite, ils se forment. Quand vous voyez, ils se forment, tout de suite, ça veut dire, OK, je passe sur mes produits. Ils se forment de l'eau, un gaz et un sel appelé chlorure de calcium. Okay le gaz formé trouble l'eau de chaud. Là, vous avez la réponse pour le gaz mystérieux. Un gaz qui trouble l'eau de chaud, c'est du dioxyde de carbone CO2. Okay Donc, vous avez vos réactifs et vous avez vos produits. Okay Quel gaz Alors là on a déjà répondu quasiment à toutes les questions. Quel gaz a pu troubler l'eau de chaud C'est le dioxyde de carbone, CO2. Quels sont les réactifs de cette réaction On a dit de l'eau, H2O, un gaz, c'est du dioxyde de carbone, CO2, et du chlore de calcium CaCl2. Question suivante, écrit le bilan de la réaction. Bilan de la réaction, ça va être en toutes lettres mes différents je somme tous mes différents réactifs et j'obtiens les produits. Donc les réactifs, on va voir le carbonate de calcium plus l'acide chlorhydrique va donner de l'eau plus le dioxyde de carbone, plus le chlorure de calcium. Et la dernière question écrit l'équation de la réaction, l'équation de la réaction, vous allez remplacer euh, ces, ces euh, descriptions en toutes lettres par les molécules. Le carbonate de calcium, on vous l'a donné, c'est CACO3. CaCO3, l'acide chlorhydrique c'était HCl, j'oublie pas le plus entre les deux, qui vont donner de l'eau, H2O, du dioxyde de carbone, CO2, plus le chlorure de calcium, on nous a dit c'était CaCl2. Et à ce stade, euh, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut équilibrer la réaction. Alors on va vérifier déjà, avec, on a peut-être un petit peu de chance, est-ce que c'est équilibré directement? Alors, un calcium ici, un calcium ici, ça, jusqu'ici tout va bien. Un carbone. Un carbone, ah bah, j'ai qu'un seul carbone ici, tout va bien. Hein, ici, attention, c'est Cl, on n'est pas sur du euh, carbone, c'est du chlore. Euh, les oxygènes, là j'en ai trois, et là j'en ai un ici, et deux ici. Donc, un plus deux, on est bien à trois, on est équilibré. Les hydrogènes, j'en ai un là. Attention, j'en ai deux ici. Donc là, on a un petit problème d'équilibrage. Les chlores, j'en ai un ici. Et j'en ai deux ici. Encore un problème d'équilibrage. Mais on voit bien que on a deux fois trop d'hydrogène ici. On a deux fois trop de chlore ici. Euh, donc il va nous suffire en fait de mettre un petit 2 devant notre HCl pour équilibrer tout ça. Okay Là on n'a rien changé en faisant ça. On n'a rien changé pour le carbone, pour le calcium et pour l'oxygène. On a juste changé l'hydrogène et le chlore. Et on voit bien que ici... Avec deux hydrogènes, on a bien notre molécule de H2. Et avec deux chlore, on a bien le Cl2 dans notre molécule de chlorure de calcium. Notre réaction est équilibrée. Slide suivant. Le slide numéro 9. Le dernier. C'est un petit peu long sur ce classique. Il y en avait pas mal de quoi être fin prêt pour le, pour le DS la vitamine C alors la vitamine C ou acide ascorbique c'est présent dans les fruits ainsi que dans quelques légumes ça pour formule C6H8O6 il y en a plein dans le poivron par exemple la vitamine C euh... C6H8O6 ok j'ai la remarqué en un peu plus gros C6H8O6 euh, dans les jus, ils se dégradent euh, malheureusement lors de la pasteurisation. La pasteurisation, les jus, pour qu'ils se conservent bien, ils ont tendance à les, les chauffer très fort pendant pas longtemps du tout. Ça, euh, malheureusement, ça va enlever une grande partie, ça va dégrader justement, on va voir, cette vitamine C. Donc, euh, conseil nutritionnel, il vaut mieux manger des fruits euh, ou vous pressez vous-même un, une orange par exemple que prendre du jus d'orange qui a été flash pasteurisé, vous aurez beaucoup plus de vitamines. Euh, voilà, ça c'était pour le, la partie euh, nutrition et santé. Euh, donc la pasteurisation, chauffage rapide et élevé, euh, ça va former, qu'est-ce qui va se passer en fait Notre vitamine C va devenir, alors je vous fais la flèche dans l'autre sens, euh, j'ai la place à droite mais c'est pour que vous voyez bien l'énoncé. Ça va nous donner, euh, je lis l'énoncé ici, du dioxyde de carbone, de l'eau et du furfural C5H4O. Ok, alors j'écris mes différents éléments dioxyde de carbone plus euh, H2O plus furfural C5H4O2 ok donne la composition atomique de l'acide ascorbique voilà bon, c'est 6 atomes de carbone 8 atomes d'hydrogène 6 atomes d'oxygène ok facile Écris le bilan de la réaction de dégradation de l'acide ascorbique je viens de vous le faire ok sauf que vous me le faites sur une, sur une ligne plutôt que de cette façon-là. Alors, quand on dit écrit le bilan, euh, mettez-le plutôt en toutes lettres, ça serait acide ascorbique, euh, qui va donner, hein, on n'a pas besoin d'ajouter, de, on n'a pas ajouté d'oxygène, quoi que ce soit, on a juste chauffé. Donc, l'acide ascorbique donne directement la flèche, les produits, à savoir, dioxyde de carbone, plus eau, plus furfural. Ça, c'est l'équation bilan, où on décrit, euh, en utilisant les mots, et non pas les, les formules. Ensuite, on peut écrire l'équation de la réaction équilibrée, donc l'équation, on va utiliser les formules, en ajustant le, le coefficient de la molécule d'eau pour avoir notre équilibre. Donc là, euh, qu'est-ce qu'il faudra ajuster Les carbones, on en a combien On voit effectivement qu'on en a 6 ici, 5 ici, mais il y en avait un pour le CO2. Donc au final, 1 plus 5, on a bien 6 dans les produits, 6 dans les réactifs, on est bon pour le carbone. Au niveau de l'hydrogène, on en a 8 au départ. Et à l'arrivée, on a quoi On en a ici et on en a ici. On en a 4 ici et 2 ici seulement. Donc ça veut dire qu'on a un petit décalage. Il nous manque 2 atomes d'hydrogène à l'arrivée. Okay euh, on, on peut faire le point. Je veux dire, il manque, il manque 2 H. Okay et pour l'oxygène, on en a 6 au départ. Et à l'arrivée, on en a combien Alors il y en a un petit peu partout. On en a 2 ici... Avec un ici, ça va faire 3. Avec deux ici, ça va faire 5 au total. Euh, donc 5 au total, il nous manque un oxygène. OK. Mais attention, euh, deux hydrogènes et un oxygène, ça ressemble furieusement à une molécule d'H2O. Donc plutôt qu'en avoir uniquement une seule, on va en mettre une deuxième. OK. Et là, cette fois-ci, on va avoir bien. 4 hydrogènes ici, plus 4 hydrogènes ici, pardon, 4 hydrogènes ici, plus 4 hydrogènes ici, ça nous fait bien nos 8 hydrogènes. 2 oxygènes, plus 2 oxygènes, plus 2 oxygènes, on en a bien 6, on retrouve nos 6 molécules d'oxygène de départ dans notre formule, euh, dans les 6 oxygènes de... Euh, notre vitamine C, pardon, notre acide ascorbique. Avec ces 9 slides, normalement, vous êtes au point... Sur tout ce qui est équilibrage, de ces réactions, de alors pas que des combustions. Faites attention, une réaction c'est pas nécessairement une réaction de combustion hein, comme sur celle-ci. Euh, identifiez bien les produits, les réactifs. Euh, voilà la différence. Est, si on vous demande un bilan d'une réaction, ça va être plutôt utiliser les, les mots, les termes, dioxy... dioxygène par exemple, alors qu'une équation bilan, vous marquerez directement euh, O2. Euh, à la place du dioxygène et ajustage ou pas, on ne vous demandera pas nécessairement d'équilibrer la réaction, mais si on vous demande une réaction équilibrée, euh, il faut essayer d'ajuster, trouver les bons chiffres. Si c'est une réaction de combustion, commencez par gérer vos carbones et vos hydrogènes, voir combien ça vous fait de molécules au niveau des produits, et ensuite vous ajustez le comburant qui est la molécule de dioxygène dans votre équation. Voilà pour ce, cette vidéo hein, qui, était, qui est un petit peu plus longue, mais il y avait beaucoup d'exercices là-dessus. Donc, euh, voilà. Et allez directement sur les exercices qui vous ont posé problème si besoin. Parcourez-la en entier si nécessaire. Et voilà, ça, ça ne reste que 45 minutes euh, malgré tout. Avec ça, vous devriez être fin prêt pour le DS de la semaine prochaine. Allez, bon courage